Et hey yo tout le monde c'était Ridil, on se retrouve pour le succès d'Allo 3 Odeste, les dessins animés du samedi soir. Donc c'est un succès qui va consister à zoomer sur une boîte de céréales qui est située dans les rues de Mombasa. Je vous conseille de lancer le dernier checkpoint afin d'éviter le fameux tuto visir interminable. Et il va falloir suivre mon cheminement, qui n'est autre que le cheminement naturel au début de la campagne, sauf que avant de sortir dans l'espèce de cours où il y a de l'herbe et des grognards, on va s'arrêter dans l'angle, et là il va y avoir la boîte de céréales, on va zoomer dessus, tirer dessus, et le succès devrait se débloquer tout seul. Et donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive à l'eau